Pendant les générations, les êtres humains ont communiqué leurs histoires, leurs idées, leurs traditions par le voie orale. C'est vrai dans le passé, mais c'est vrai actuellement pour le moment syndical. On parle avec les gens. Il y a beaucoup de choses qui, qui en ont fait qui n'étaient jamais écrites jamais enregistré, le voix orale est très important. C'est dans un certain sens faiblesse, mais c'est aussi un élément de notre valeur, de notre vigueur, de notre qualité spéciale. C'est quand même une personne qui parle avec une autre. C'est la force du mouvement syndical. Ce sont les relations entre les êtres humains. C'est dans ce sens que la communication marche mieux dans le mouvement syndical, dans cet rapport interpersonnel, par le voie et ça va continuer d'être le cas. Ça ne veut dire pas que les, les, les moyens modernes de communication ne sont pas utiles. Je suis en train d'utiliser un de ces moyens, mais c'est un supplément et ça ne change pas le fait que la force du mouvement syndical continue d'être un syndicaliste qui parle avec un autre syndicaliste. Le, la situation du monde est que euh, ce qu'on fait au niveau international a beaucoup d'influence sur, le, sur le, le pouvoir, sur l'influence des organisations syndicales au niveau national. Et c'est très important qu'on arrive à communiquer les choses qui sont importantes au mouvement syndical national, dans le mouvement international et dans l'autre sens. La communication, surtout pour les syndicalistes, est d'abord euh, d'être capable d'écouter, d'écouter les gens et ressembler les idées pour avoir en force, mais aussi de communiquer les idées dans une manière qui est comprise par tout le monde et qui peut donner la possibilité aux gens de, de faire les actions collectives. C'est l'importance d'éducation. C'est l'importance d'éducation qu'on ne peut pas oublier, parce qu'on pense parfois, et les autres choses qui sont plus urgentes, de faire ça ou ça ou ça, mais au long terme, même au moyen terme, si on ne fait pas l'éducation nécessaire, formelle et informelle, dans une génération qui informe l'autre génération qui arrive, on n'a pas de l'avenir. Je pense que ça doit être une vraie priorité pour tout le mouvement syndical, qui compris le mouvement syndical international. Merci.